Voilà, eh bien, un petit mot pour euh, la fin pour cette journée Donc, euh, conclusion de ces PG session 13 euh, du jeudi 19 novembre Donc, euh, je suis de nouveau avec euh, Virginie qui est quelque part euh, par là ou par là j'espère je <rire> qu'on voit <rire> Donc, euh, bah, tout d'abord merci à nos orateurs euh, euh, de Dalibo euh, bien sûr et, mais euh, aussi surtout aux autres à Cédric de l'IGN, à Régis d'Oslandia euh, qui se sont adaptés à cet exercice de la conférence à distance qui n'était qui était pas simple Vraiment. Euh, merci à Caroline, Patrick et Stéphane euh, d'Air France KLM qui nous ont fait bénéficier de leur retour euh, en tant qu'MVT VIP de cette année. Euh, merci à tous les participants en ligne, à ceux aussi qui ont posé des questions euh, via le hashtag euh, euh, PG Session 13. Et, euh, et merci aussi à Ostendia pour, euh, bah, pour, pour être toujours là à côté de, de nous, à nos côtés. Euh, donc voilà, euh, merci à tous nos orateurs euh, qui sont là en photo et aux oratrices. Euh, bon, ben évidemment, euh, à titre personnel, j'espère vous rencontrer tous euh, très bientôt. Hein, ça fait un bail maintenant qu'on ne s'est pas vu dans la vraie vie. Euh, voilà, On est bien dans nos bureaux respectifs, mais on est encore mieux ensemble. Voilà. Et, euh, et ben, merci aussi à euh... Virginie, je te laisse <rire> la parole. Oui. <rire> Euh, oui, et c'est vrai, un grand merci à toutes celles et ceux sans qui ça n'aurait pas été possible. Euh, bien sûr, il y a Xavier de Streamkiss qui est notre partenaire pour la diffusion de cette PG session en ligne. Je ne sais pas si on te voit, Xavier, je n'ai pas le, la visio. Ah, bon, bah, tant pis, donc merci beaucoup à toi. Merci, euh, à toi, merci aussi à, à nos modérateurs d'Alibo, qui ont rythmé un petit peu toute la journée et, euh, et qui nous ont permis d'avoir les questions et les réponses avec les orateurs. Okay, donc les, les modérateurs c'était Alice, Benoît, Christophe, Étienne, Florent et Nicolas. Merci à eux. Merci aussi à, à Pierre qui en backstage s'est occupé du site PG Session. Ça aussi c'est très important. Merci à lui. Et enfin bien sûr de euh, last but not the least euh, Laura euh, notre chef d'orchestre de tout ça qui depuis deux ans organise nos, nos PG Sessions. L'année dernière elle l'a fait en présentiel sur Paris. Et cette année, elle a dû s'adapter et le faire tout à distance, trouver les bons partenaires, euh, trouver la bonne organisation euh, en interne, s'entourer des, des meilleures compétences pour le faire. Euh, toujours avec le sourire. Donc, c'est Laura, c'est celle que vous avez vue à, à 14h, qui a introduit la conférence de l'après-midi. Donc, merci beaucoup, elle. Bravo, Laura, pour tout Bravo, ça. Bravo, Laura. Merci. merci, Xavier. Et je passe la parole à Jean-Paul. Donc, euh, bah, bientôt, euh, tout ça sera en ligne, hein, donc, euh, sur notre chaîne YouTube, sur le site de PG Session lui-même. Et, euh, et n'hésitez ben, pas à continuer à parler de ça, de vos retours, de vos questions, euh, toujours avec ce hashtag PG Session 13. Euh... Virginie Oui, alors bah, la, la, la PG Session est terminée. Vous avez pu, j'espère, euh, apprendre plein de choses avec nos orateurs sur tous ces sujets que vous voyez sur les slides. Euh, si vous avez des questions n'hésitez pas à nous en poser effectivement soit sur Twitter soit par d'autres biais euh, on a manqué un petit peu ce qui était informel en présentiel c'est à dire les cafés les, euh, le repas etc ça manque un peu mais bon on a essayé d'animer cette journée quand même on espère que ça vous aura plu et euh, je laisse la parole de la fin à Jean-Paul pas grand chose à dire, hein. rendez-vous en 2021 dans une édition qu'on espère plus classique. Alors, une édition classique pour nous maintenant désormais, c'est une édition en présentiel bien sûr, mais sans oublier euh, une diffusion en live comme on l'a fait l'année dernière et je pense que ça permet d'avoir euh, voilà, le, le meilleur des deux mondes. Voilà. Mais encore une fois, merci à toutes et à tous, euh, ben, nos orateurs, nos organisateurs, les modérateurs, Xavier, Laura. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée à tous.